Nous l'avions découverte ensemble durant un live, la dernière montre de chez Amazfit, la T-Rex Pro. La nouvelle version de la T-Rex que j'avais testée il y a un an sur la chaîne, c'est une montre à caractère robuste, parfaite pour le sport outdoor, là je l'ai bien dit non Je crois. Disponible à 169 euros. avec cette montre, Amazfit nous propose une montre qui va permettre d'accompagner les plus sportifs d'entre vous et surtout les plus maladroits. Est-elle simplement le meilleur rapport qualité-prix pour une montre robuste outdoor, c'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Commençons par regarder le design de cette T-Rex Pro. Au passage, bienvenue sur Panacotech. je suis Mehdi et comme d'habitude, nous allons découvrir ensemble la crème du high-tech. Cette T-Rex Pro a tout de sa grande sœur, la T-Rex. Elle y ressemble en tout point. Bien entendu, j'ai prévu de vous faire une petite vidéo comparaison entre les deux. Elle a un cadran de 47 mm, 47,7 plus précisément, avec une épaisseur de 13 mm. 5 mm le boîtier est en polycarbonate on le voit c'est du plastique tout est en plastique et l'écran est un petit peu enfoncé dans ce boîtier ce qui permet d'éviter vous savez de taper sur le côté de l'écran son look est plutôt robuste style montre cardio gps avec des boutons sur le côté qui vont permettre de naviguer dans la montre on va à la fois pouvoir naviguer avec l'écran tactile et à la fois avec les boutons vous voyez les inscriptions Up, Down, pour monter, descendre Select, Back, c'est un petit peu l'état d'esprit des montres de cardio GPS, c'est de pouvoir naviguer avec les boutons, par exemple lorsque vous êtes en train de faire une activité physique et que l'écran est mouillé, et ben bah vous pouvez directement naviguer avec les boutons sans souci. c'est plus facile, en parlant de cet écran, on est sur un écran AMOLED de 1,3 pouces, avec une résolution de 360 par 360 pixels, il est possible de lui mettre un On Display, c'est à dire un écran toujours allumé, à l'arrière on retrouve un cardio fréquence mètre et les petits broche pour recharger je vous l'ai dit sur le côté 4 boutons et le bracelet est un bracelet de largeur de 22 mm en silicone vous le voyez on n'est pas sur du quick release il est difficilement changeable bon c'est toujours possible hein. lorsque l'on change comme ça il faut l'enlever de vous voyez le faire passer sous le truc de ce style là hop et le changer de ce style il est changeable mais vous ne pourrez pas utiliser des bracelets avec la technologie quick release il faudra des bracelets adaptés à la tire expo voilà à peu près pour le design maintenant on va parler de ce qui fait sa force c'est les caractéristiques techniques les caractéristiques techniques de cette T-Rex Pro. Tout d'abord, on est sur une montre avec une étanchéité, pas de 5 ATM, mais de 10 ATM. Elle sera donc adaptée à tous les sports nautiques, sans exception. Vous pourrez même plonger un petit peu avec. La norme indique 100 mètres de profondeur, mais venez sur le Discord, vous verrez. On vous a fait un tableau récapitulatif avec les différentes normes et surtout les profondeurs effectives, pas théoriques. On est sur une batterie de 390 mAh. À l'intérieur, on a du GPS. GPS Clonas, GPS BEIDOU GPS GALILEO Bref tout ce qu'il faut A l'arrière on a un capteur optique BPG Biotracker 2, bien entendu, gyroscope, accéléromètre, capteur géomagnétique, capteur de lumière ambiante et altimètre barométrique. Elle est compatible Bluetooth 5.0, compatible iOS, compatible Android. Et bien entendu, elle respecte la norme MIL-STD 810G, la norme militaire, qui lui permettra d'avoir une résistance à la chaleur jusqu'à 70 degrés, au froid jusqu'à moins 40 degrés, de pouvoir tenir 240 heures dans un milieu humide, 96 heures dans un milieu salé et résistante au choc. Tout ça pour une autonomie de 9 jours en usage intensif, 18 jours en usage normal. Bien entendu, ça c'est la théorie, je vous dirai ce que ça a donné dans la rubrique autonomie de la vidéo. Voilà pour les caractéristiques techniques, on reste du coup sur une montre globalement résistante. Maintenant, parlons de ses fonctionnalités. Comme d'habitude, explorons déjà les fonctionnalités dites intelligentes, dites un peu smart de la montre. Mais avant ça, on va voir comment on navigue dedans. Je vous l'ai dit, différentes façons de naviguer avec les boutons ou sur les boutons. Commençons par la navigation sans les boutons. On va pouvoir swiper avec l'écran de haut en bas pour arriver sur les raccourcis. On aura le mode cinéma, mode nuit, etc. Réglage, luminosité, lampe torche, etc. etc. Lorsqu'on va swiper de gauche à droite, on aura les notifications. notifications d'application, notifications de SMS, etc., etc. De droite à gauche, on aura le menu. Ensuite, lorsqu'on va swiper de bas en haut, on aura les différents widgets. Avec l'objectif d'activité, la PAI, la météo, le rythme cardiaque, la SPO2, la VO2max... Et encore la météo, et il est possible... De configurer et d'ajouter par exemple, hop, ajouter le nombre de pas. On retrouvera donc ce que j'ai ajouté en bas, avec le nombre de pas ici, etc, etc. Ça, c'est la navigation avec l'écran. On peut du coup, avec l'écran, directement arriver sur le menu en allant de droite à gauche. On va pouvoir aussi naviguer avec les boutons Up, Down. Ça va être le même principe. Lorsqu'on va appuyer sur le bouton Up, on va atterrir sur les raccourcis. Lorsqu'on va appuyer sur le bouton Down, on va aller voir tous les widgets. Lorsqu'on va appuyer sur le bouton Back, on va revenir sur l'écran d'avant lorsqu'on va appuyer sur le bouton select on va arriver sur nos activités sportives pour pouvoir lancer rapidement une activité, on pourra descendre avec Up ou descendre bien entendu avec l'écran, lorsqu'on va appuyer une fois sur back lorsqu'on est sur l'écran principal, on aura atterri sur le menu principal où on pourra aussi défiler avec les boutons etc etc et sélectionner avec le bouton, ça c'est les différentes navigations c'est plutôt pas mal je vous le disais c'est adapté à bah, sa fonctionnalité principale c'est d'être une montre connectée aussi spécialisée pour les sports extérieurs. Parlons maintenant un petit peu de la personnalisation de l'écran. Il va être possible comme dans toutes les Amazfit de personnaliser l'écran. Pour cela, il faut rester appuyé hop, sur le cadran, l'écran, et on peut choisir comme ça. On va pouvoir aussi personnaliser les informations ici, en choisissant à la place de la batterie, on va afficher nanani nanana les calories, et on va pouvoir aller encore plus loin avec l'application pour télécharger d'autres cadrans. On aura donc la possibilité d'aller sur l'application ZEP, une fois sur cette application, d'aller dans profil, de cliquer sur tirex pro et une fois la montre synchronisée on va pouvoir aller dans store le store va nous permettre d'avoir accès à plein plein de cadrans différents cadrans de pouvoir même en customiser avec une photo en prenant une photo etc etc ça nous permet du coup bah voilà de, de gérer les cadrans qui sont sur notre montre et euh, de la rendre un petit peu plus funky parlons maintenant un peu des notifications les notifications sont gérées en allant à gauche on va pouvoir voir les notifications App, c'est-à-dire l'application qui ne sont pas reconnues par la montre et des notifications avec des petits logos comme par exemple les mails ou les sms maintenant intéressons nous à la notification de sms ou de mail savoir si le message est tronqué je vais m'envoyer un sms un sms assez long lorsque je vais recevoir le sms il va apparaître sur la montre et là je vais pouvoir descendre mais lorsque je descends down, down, down, on voit que le message ne va pas jusqu'au bout. Il est tronqué. On n'aura donc pas la possibilité de lire tout le SMS, tout le message. On aura quand même une bonne partie, mais ce n'est pas entier. Ce sera la même chose pour les mails, etc. Qu'en est-il maintenant lorsqu'on reçoit un appel Lorsqu'on reçoit un appel, on va pouvoir raccrocher ou mettre en sourdine. On ne pourra pas répondre aux appels parce qu'il n'y a pas de microphone et de haut-parleur. On pourra simplement raccrocher ou arrêter de faire vibrer la montre. Bien entendu, les notifications seront. Paramétrable depuis l'application où on va pouvoir activer les appels, activer les notifications et gérer les notifications d'application en sélectionnant quelle application peut nous envoyer. Ou non des notifications sur la montre. On pourra gérer aussi les sms, les mails etc etc. Parlons maintenant de la musique. On va aller voir un petit peu le menu principal ensemble et on va voir qu'il y a différentes possibilités pour accéder à la musique par exemple et aux notifications qu'on vient de voir. On va pouvoir revenir sur les notifications mais intéressons-nous à la musique. Lorsque je vais aller sur la musique il sera possible simplement de la contrôler. Mettre pause, on a quand même le titre, aller à droite, aller à gauche, mettre pause et voilà. Et gérer bien entendu aussi le volume. On n'aura pas de stockage directement de musique dans cette montre. C'est un peu dommage. Parlons maintenant des événements. Les événements, lorsqu'on clique dessus, disent ajouter un événement sur l'application. Car oui, on va pouvoir aller directement sur l'application, appuyer sur horaire et ajouter un événement aujourd'hui. Par exemple courir. Hop, une fois chaque semaine à 10h13. Et c'est parti. Une fois synchronisé, cet événement apparaîtra sur la montre. Et il me dira, il faut courir aujourd'hui à 10h13. On aura cet événement dans le temps, c'est-à-dire la semaine prochaine. Qu'en est-il des autres fonctionnalités un petit peu smart On aura bien entendu lorsqu'on va tous les revoir, la météo qui va nous permettre d'avoir la météo de notre ville, qui va nous permettre, hop, de voir le lever du soleil, de voir les prévisions météo sur les différents journée de la semaine on va pouvoir mettre une alarme ajouter une alarme pour se réveiller etc etc on va pouvoir utiliser la boussole il faut l'étalonner un petit peu avant on aura le baromètre qui va nous donner la pression hop, bien entendu on aura le minuteur, le chronomètre la musique On l'a vu, trouver notre téléphone qui fera sonner notre téléphone, et voilà c'est les fonctionnalités dites Smart qui sont dans cette montre après on peut évoquer les petits paramètres les paramètres qui vont nous permettre de choisir les cadrans de montre, qui vont nous permettre de mettre le mode ne pas déranger, choisir des préférences l'affichage, les vibrations, le GPS le type de GPS, je vais vous montrer hop, où là on va pouvoir activer ou non GLONASS, Beidou Galileo, on pourra mettre des rappels à gps on va pouvoir dans les vibrations gérer les vibrations, si c'est de notification d'appel etc. et on va pouvoir euh, voilà à peu près gérer tout ce qu'on veut au niveau des préférences, démarrage rapide. Si on veut que ce soit en haut, que ça envoie les entraînements lorsqu'on va cliquer en haut. Voilà pour les fonctionnalités du Smart de cette montre, c'est ce y a de base, il y a les événements en plus, je sais plus s'il y avait sur les anciennes euh, sur l'ancien modèle et je vous dirai dans le comparatif, mais c'est plutôt sympa, c'est ce qu'on veut, on n'en demande pas plus sur ce type de montre. Maintenant, voyons les fonctionnalités de santé. Les fonctionnalités de santé Car oui, cette montre est destinée On va dire un petit peu aux sportifs Mais elle présente quand même un suivi de santé On va pouvoir le trouver directement Déjà en allant en bas, en allant dans objectif d'activité, en passant par là On verra le nombre de pas, le nombre de fois levé Le nombre d'activités, les calories brûlées Les objectifs, la distance parcourue On va pouvoir voir objectif et surtout on va pouvoir paramétrer l'objectif. Là c'était 11 000 pas on peut dire qu'on veut un objectif de 300 calories et les paramétrages se fera sur l'application. On va pouvoir accéder à ces données aussi par le menu principal en allant dans objectifs d'activité mais on va pouvoir aussi avoir la PAI. La PAI, c'est un indicateur qui va prendre en compte les activités qu'on a fait avec bonne intensité cardiaque, le sommeil, un petit peu tout, et qui va nous donner des points. Des points qu'il faudra accumuler pour arriver le plus proche de 100. C'est sur 7 jours, il faut donc, bah voilà, pas... Lésiner pour gagner des points Ça c'est les deux indicateurs principaux Qu'on a directement sur la montre Après bien entendu lorsqu'on va aller sur l'application On va les avoir et on va en avoir d'autres Je vais lancer l'application Z, j'arrive sur mon écran Principal où là je vais avoir Mon score, où là je vais avoir mon nombre De pas, je vais pouvoir cliquer dessus et voir les, La veille, l'avant veille etc Le nombre de pas que j'avais fait, à chaque fois On aura une synthèse qui dira cette semaine La semaine dernière, en mai, en avril Etc, etc Je vais pouvoir aussi avoir ma PI que l'on voit là voilà, c'est de 3, c'est 2 3 parce que j'ai pas vraiment fait beaucoup d'activités lorsque j'ai mis cette montre avec mon iPhone parce que comme d'habitude je teste la montre avec un Android et aussi avec un iPhone voir s'il y a des différences, là avec l'iPhone j'ai pas fait d'activité physique je crois est-ce qu'il va me dire, ouais j'en ai pas fait vraiment, c'était du coup je les ai fait avec mon Android, donc ça m'a pas forcément pris, ah si là j'étais à 30 points de PAI, bref, cet indicateur comme je vous le disais, va tout calculer et vous donner une indication. On aura aussi un suivi de fréquence cardiaque continue, que l'on va pouvoir avoir sur la journée, sur la journée de la veille et on va pouvoir remonter, à chaque fois on aura nos zones de fréquence cardiaque et des petits consignes, fréquence cardiaque désigne un nombre de battements par minute, etc etc, ensuite vient le sommeil le sommeil qui se retrouve comme d'habitude sur l'application, qui va nous permettre de déterminer lorsqu'on était éveillé, les phases de sommeil et on nous donne un score de sommeil, là c'était 66 points, on me dit que la qualité de la respiration pendant le sommeil était doux la proportion de sommeil est faible endormi tard etc etc lorsqu'on va aller sur d'autres jours on aura d'autres explications on nous comparera avec les gens similaires c'est plutôt complet au niveau sommeil bien entendu en plus de ce suivi quotidien ce suivi de santé ce suivi de cardiaque vous allez pouvoir prendre vos mesures de spo 2 prendre votre mesure de stress et avoir l'historique et le suivi sur l'application directement voilà pour ce qui est du suivi de santé maintenant on va parler des fonctionnalités sportives C'est un peu le nerf de la guerre, sa fonctionnalité qui est poussée en avant. C'est la possibilité bah, de l'amener un petit peu partout, que ce soit sur des sports aquatiques, des sports un peu de contact, etc. cest de l'escalade, quand je dis sport de contact, c'est peut-être pas du karaté, mais plutôt des, des sports où la montre risque de taper et de s'abîmer. Parce que là, oui, on va pouvoir faire des trails, on va pouvoir faire tellement de choses. Car oui, le fait d'être aussi résistant pourra ouvrir les champs du possible au niveau des sports. Actuellement, il y a plus d'une centaine de sports sur cette T-Rex Pro. Lorsqu'on va lancer, bien entendu, un sport, on va avoir la possibilité d'attendre, bien entendu, le calibrage du GPS. Et une fois que le GPS est lancé, on pourra mettre Go. On aura aussi la petite roue crantée où il sera possible d'ajouter un assistant d'entraînement. Qu'est-ce qu'un assistant d'entraînement Ça va être soit un assistant de cadence qui va nous permettre de tenir une cadence soit un, un virtual rabbit qui aura par exemple voilà 8 minutes une allure et il faudra essayer de le suivre de le rattraper on pourra activer la boussole et on pourra bien entendu tout activer en en même temps on pourra paramétrer des objectifs d'entraînement comme par exemple l'allure le temps euh, la distance objectif d'entraînement par effet d'entraînement par données d'entraînement hop on va pouvoir choisir la distance etc calories et on pourra aussi Paramétrer certaines configurations comme le tour automatique, garder l'écran allumé lors de l'entraînement, mode de données 3D, hop, graphique du temps. Graphique des données, etc, etc. Ça, c'est bon. Le GPS n'a toujours pas été encore trouvé. Mais une fois qu'il sera trouvé, on va lancer. Une fois l'entraînement lancé, on va pouvoir du coup observer certaines données d'entraînement. Comme le temps d'entraînement, les calories, le rythme moyen, l'allure, le graphique cardiaque. Là, c'est mon petit lapin qu'il faut que je suive. Et là, bah, il a de l'avant sur moi le lapin normal parce que je bouge pas. La cadence à respecter, la boussole etc etc si on swipe à gauche on va pouvoir mettre pause ou enregistrer l'entraînement et pareil si on avance on va pouvoir bien entendu avoir notre boussole ensuite on enregistre ou on n'enregistre pas puis voilà une fois l'entraînement terminé on aura la carte la map d'où on s'est entraîné il n'y a pas de suivi d'itinéraire on va pouvoir mettre un itinéraire dans la montre et le suivre pendant l'entraînement on pourra juste suivre la boussole et on aura bien entendu toutes les données sur la montre de l'entraînement avec la, le rythme cardiaque la puissance cardiaque etc maintenant ce qui est intéressant c'est d'aller dans l'application voir toutes les données et surtout l'historique des entraînements ça va jouer dans l'application z toujours où là il sera possible du coup d'aller chercher les entraînements passés lorsque je vais par exemple regarder l'activité d'un entraînement on aura la map bien entendu après on aura le rates, la fréquence cardiaque nan nan nan nan nan. on aura aussi des informations liées à first beat l'algorithme first beat qui évalue les données spécialisées telles que l'absorption maximale d'oxygène etc etc là on aura les effets sur l'entraînement d'aérobie les effets sur le l'entraînement d'anaérobie et etc etc c'est assez complet ce qui est dommage pour une montre de ce style c'est de ne pas avoir toujours d'itinéraire la possibilité de mettre un itinéraire et de suivre un itinéraire parce que là ça ressemble vraiment à une montre cardio gps et il manque quand même cette fonctionnalité parce que ils ont ajouté quand même l'algorithme le, first beat pour avoir quelques informations supplémentaires mais il manque, il manque encore cruellement de fonctionnalités dites fonctionnalités, vraies fonctionnalités. Quoi. On va pouvoir retrouver du coup les données first beat ici. Bon là, il n'y en a pas eu sur les 7 derniers jours. Mais on va pouvoir retrouver ici, voilà, le, le temps de repos, la, la VO2 max, etc. etc. Ça, c'est calculé, ça se retrouve dans statut d'entraînement et c'est calculé grâce à l'algorithme. Maintenant ce qui va être intéressant c'est de savoir si la montre est précise. Pour ce faire je l'ai calculé sur différentes activités avec bien entendu les données prises par mon cardio mètre, ceinture ou les données prises par le GPS de mon téléphone ou les données prises par mon podomètre. Qu'en est-il de la précision GPS Pour la précision GPS je vais vous afficher, j'ai fait plusieurs types d'entraînement un peu comme j'avais fait sur le test de la OnePlus. Entraînement vélo, marche, course à pied. Et à chaque fois, j'ai comparé du coup les données prises de la montre qui étaient associées à mon appareil Android, à mon Oppo, avec celles prises par mon iPhone avec l'application Adidas, Running, etc. Bref, je vous ai fait un petit tableau récapitulatif avec les activités et le kilométrage pris par la montre et ceux pris par le téléphone, le GPS du téléphone. On a pour l'activité de course à pied 2 km 55 sur la montre contre 2 km 51 pour un temps à 6 secondes près. Pareil. Ça c'était une activité de course à pied. Une deuxième activité de course à pied 3 km 43 sur la montre contre 3 km 50 avec 10 secondes en plus. Ouais j'ai mis 10 secondes en plus pour éteindre le téléphone Donc là on est sur la course à pied Sur ces deux activités à entre 0,4 et 0,7 donc 40 mètres et 70 mètres. Pour ce qui est de la première activité de vélo, on avait 6 km 43 contre 6 km 5 sur le téléphone. Deuxième activité de vélo sur la montre, on avait 10 km 03 contre 10 km 12 sur le téléphone. Donc là, on avait 90 mètres, un peu moins de 100 mètres d'erreur. Sachant que l'arrêt se joue encore à 10 secondes près. Pour ce qui est de la marche... 3,03 km 03 sur la montre contre 3 km 05 sur le téléphone. Pour la deuxième activité de marche, 5 ,07 km 0,7 contre 5 ,11 km 11. Donc voilà, à chaque fois, on a entre 30 et 100 mètres d'écart. Pour, on va dire, 10 secondes d'écart. Avec le vélo, à 10 secondes de vélo, j'avoue qu'on peut arriver facilement à 50 mètres. Quelque chose comme ça, oui, oui, 50 mètres. Si on arrête un peu tard. Mais à peu près, lorsque j'arrête la montre, je suis pratiquement à l'arrêt aussi, au vélo ou en marche. Au pire, je marche. Donc on peut dire que la précision, voilà, se trouve entre 0 et 100 mètres. Bien entendu euh, Je n'ai pas eu de grosses anomalies Des fois comme ici Le GPS met un peu de temps à se déclencher Mais à l'extérieur en fait ça va quoi Des fois il faut attendre une petite minute Pensez à faire les mises à jour GPS Bref, à connecter souvent votre montre avec votre téléphone pour faire tout ce qui est les mises à jour qui disent à GPS. Voilà pour ce qui est du comparatif GPS. Maintenant, parlons du comparatif cardiofréquence mètre. Comparons deux activités. Une prise au niveau du cardiaque par la montre, une prise par ma ceinture cardio mètre. Sur la ceinture, on était à un rythme moyen de 148 battements de cœur par minute. Max 180 sur la ceinture contre 175 sur la montre. Là, on a quand même 5 battements de cœur par minute d'écart. C'est dommage. Lorsqu'on voit les courbes. On a la même allure, c'est tout à fait bien. Et lorsqu'on les superpose, on est à peu près aussi sur la même. Mais globalement, le suivi est plutôt correct. Le seul petit bémol que je vois... Dans cette activité et dans le suivi, c'est des fois voilà, le petit écart de 5 battements de cœur par minute sur la fréquence cardiaque max, c'est un peu trop à mon goût. De toute façon, je pense que ce cardio-fréquence on est sur le bio-tracker, euh, donc on est à peu près sur la même chose que sur la GTR 2. Donc on va avoir les mêmes problèmes, c'est-à-dire que pour 80%, 85% des sports, pour les sports un peu continu, il n'y aura pas de souci. Par contre, si vous faites du hit, si vous faites des intervalles... Là, vous allez des fois pouvoir être un petit peu en manque de précision. C'est dommage, mais on reste sur un prix à 169 euros, donc on ne pouvait pas s'attendre à avoir le quart fréquence mètre du Garmin. Parlons maintenant podomètre. La précision podométrique, c'est pareil. J'ai fait une petite comparaison avec mon podomètre. Je vous affiche le petit tableau. On a aussi certaines fois des petites euh, incohérences qui font un petit peu tâche, mais qui se retrouvent souvent sur des montres à ce prix-là. Globalement, dans la plupart du temps, si vous n'êtes pas à 10-15% précis, dans votre pression de pas, ça fait l'affaire, la, mais voilà, on a quand même ces petites imprécisions qu'il faut souligner et c'est un petit peu dommage. Mais voilà, sur 69 euros, c'est quand même un, un petit budget pour une montre qui se donne euh, le nom de montre euh, un petit peu pour les sports extérieurs. Bref, on a vu la précision, la précision SPO2, aucun souci. Je peux vous le faire en vidéo à chaque fois, mais j'ai jamais eu de gros soucis de SPO2. À chaque fois, l'oxymètre de poux est bon. Maintenant, on va parler de l'autonomie. Qu'en est-il de l'autonomie Autonomie annoncée à 9 jours, est-ce qu'elle a été respectée Grosso modo, on n'est pas loin on n'est pas loin parce que avec mon utilisation intensive je suis arrivé à 8 jours donc ils ont annoncé neuf jours en utilisation intensive c'est correct après on sait pourquoi parce qu'on peut pas faire non plus des milliards et des milliards de choses si vous la laissez vous lancer une activité une randonnée de 12 heures c'est sûr que vous allez la cramer en, bah, en un jour je sais plus c'est combien de temps annoncé en gps actif mais ça se compte en heures mais sur une autonomie assez intensive une utilisation assez intensive sur une semaine vous allez pouvoir garder la montre et l'autonomie de la montre toute la semaine pour un usage plutôt basique est ce qu'on peut dépasser les 9 jours personnellement dans mon deuxième test où là je l'avais sur mon iphone où j'ai pratiquement fait aucune activité physique la montre a dépassé les 9 jours là on est actuellement à 10 jours et il reste 19% donc je pense qu'on peut arriver facilement à 12 jours lorsqu'on ne fait pratiquement pas d'activité physique mais est-ce que c'est le but avec cette montre je ne pense pas donc gardez en tête les 7 jours c'est bien ça vous fait une semaine d'autonomie c'est ce qui est Tolérable. Voilà pour ce qui est de l'autonomie. Maintenant parlons des points positifs et les points négatifs. Point positif de cette T-Rex Pro. Bien entendu, ça va être son aspect, sa conception. Car oui, une montre très résistante, ça c'est top. Après, on est sur une conception certifiée, il n'y a aucun souci à se faire, vous pouvez porter cette montre et vous n'allez pas vous prendre la tête sur est-ce que j'ai rayé, est-ce que j'ai pas rayé, est-ce que j'ai cassé, est-ce que j'ai pas cassé. Deuxième point positif, c'est le prix quand même, on est à 169 169€, on... J'appellerai pas ça une montre cardio GPS vraiment, comme on peut trouver chez Polar, chez Garmin, chez Coros, chez Sunto. ça c'est plus une montre basique, petit prix, qui a un look Carte du gps mais voilà pour moi c'est pas une montre cardio gps en soi mais à 169 euros c'est ce qu'on peut avoir de mieux comme montre résistante à ce prix là elle ressemble un petit peu à la gs pro de hum, honor dans sa conception sauf qu'elle est quand même moins chère et que dans les dans les fonctionnalités là au moins vous allez pouvoir la lier à strava alors que la gs pro on peut pas bref 169 euros c'est un bon prix je trouve que c'est un bon point positif qu'en est-il des points négatifs moi bon, pour mon premier point négatif c'est de faire une montre comme ça avec ce look et de pas avoir de fonctionnalités style vraiment vraiment carte de gps comme un itinéraire qu'on avait sur la stratos 3 c'est ce qui me manquait sur la t-rex standard et c'est ce qui me manque toujours sur cette t-rex c'est très bien d'avoir mis l'algorithme first beat et les données first beat qu'on peut retrouver chez les concurrents qui sont spécialisés dans les modes cardio gps mais il manque il manque encore c'est très bien d'avoir mis beaucoup plus de sport que sur la t-rex normale mais il manque il manque ces petites options c'est très bien d'avoir mis un assistant virtuel c'est très bien d'avoir mis le virtuel rabbit bref c'est dommage de pas centraliser au lieu de s'éparpiller peut-être sur autant de sports que ça sur les 100 sports mais c'est parce qu'ils les ont pris de la gtr 2 de pas avoir précisé voilà l'itinéraire au moins sur le, la course à pied sur le vélo sur le trekking Bref, c'est dommage, mais pour moi, c'est le plus gros manque de cette montre. Mais à ce prix-là, voilà, s'ils si avaient mis un suivi itinéraire à 169 euros, vous aurez été nombreux à la vouloir. Au moins, un retour, un retour comme a fait Huawei, un retour maison, là. Mais bon... Deuxième point négatif, c'est la précision. On reste sur une montre aussi qui a un look cardio-GPS, mais qui reste sur la même technologie qu'une une gtr 2 au niveau du cardio mètre Et donc, on ne va pas avoir une meilleure précision que sur une gtr 2 Donc, on ne pourra pas convenir à ceux qui veulent une montre cardio-GPS presque semi-pro. Là, on est vraiment sur un look, mais ça reste sur un usage amateur. Ça ne va pas être sur un usage grand sportif, comme certains recherchent sur ce type de montre. Enfin, bref, vous aurez compris, ça reste à ce prix-là une montre très intéressante donc faut-il l'acheter Faut-il acheter la T-Rex Pro Déjà attendez de voir ma comparaison avec la T-Rex normale après, si ce look vous plaît, si vous avez ce petit budget, en gros, si vous avez le budget d'une GTR 2, mais que vous ne voulez pas être bling bling, entre guillemets, vous voulez quelque chose de solide, bah, ça va faire à peu près la même chose qu'une GTR 2, sauf quelques fonctionnalités smart. Je vous avoue, en moins, haut-parleur, etc., micro, nanana, nanana, mais dans le suivi de santé, le suivi quotidien, le suivi de sport, ça va être à peu près la même chose, sauf que vous allez avoir de la résistance donc voilà, à vous de voir, à vous de juger. Personnellement, j'hésiterai. J'hésiterai parce que il faudrait voir, il faudrait, je m'interrogerai sur une vraie montre carte de GPS. Est-ce que on peut en trouver à 50 euros, 60 euros de plus, et est-ce que ça vaut le coup Je suis pas sûr qu'on puisse en trouver aux alentours de 100 euros des vraies montres carte de GPS de chez Garmin, de chez Sunto le... Enfin bref, je suis pas sûr. Donc je pense que ça peut être une très bonne montre pour commencer et pour pas se prendre la tête. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant, les prochaines vidéo vive à fond vive high tech si vous avez des questions si vous avez des améliorations si vous avez des choses que vous voulez que je teste dans mes tests te bombardez les commentaires venez me le dire en live venez me le dire pendant une discussion sur le discord merci à bientôt sur ma chaîne